C'est quelqu'un qui fait que ça, vous enseignez? Ou bien vous autorité pour agir sur la terre? Parce que bon Dieu, bon la terre déjà comme fou pour dominer. Est-ce qu'on connaît son dominateur? Nous, nous connaissons ça? Nous sommes des dominateurs. Bon Dieu, placez-nous pour nous dominer. Et là, on a prié. Ou bien vous Dieu accès Et vous prétirez que dit que. Bon Dieu, pas qu'à sur la terre comme ça sans pas passer par l'homme. Bon Dieu, si il illégal. <laughs> bon Dieu, si il illégal si vous avez agi sur la terre sans pas passer par l'homme. Parce que l'homme dominait la terre. Ou pas qu'à venir dominer nos cailles. Et puis, quand vous rentrez au point de l'eau ou vous rentrez, <laughs> il faut Et ça fait que veut rejoindre John Wesley qui dit. Il semble que Dieu agisse que lorsque nous prions. L'on a prié, bon Dieu, a agi. Nous activons les actions de Dieu sur la terre. c'est les gens nous a C'est le qui nous a le ma prière, ce n'est pas mettre mon Dieu au courant. Bon Dieu connaît déjà. La prière n'est pas une information à Dieu. c'est n'est pas informer, informer bon Dieu. D'ailleurs, il est omniscient. Mais il ma, activer les actions de Dieu sur la terre. Et pas qu'un des hommes de Dieu qui dérivent font un pacte sans la prière. Il n'y a pas d'impact spirituel sans la prière. Avec la prière, nous arrivons à transformer Haïti. Oui. Nous arrivons à transformer Haïti. Premier élément qui est nécessaire pour marcher dans la consécration, c'est la parole de Dieu. Deuxième élément qui est important pour marcher dans la consécration, c'est la prière. Troisième élément, c'est le jeûne. On a fini, le jeûne campé. Le jeûne, il y a un autre élément important pour marcher dans la consécration. Le jeûne. On nous dit le jeune. Le jeune. Il y a jeune, il y a jeune. Ok? Donc, les gens qui ont 19 ans, 20 ans, 25 ans, yo. ce sont des? des jeunes. Mais ça n'a fait à la lycée, Le Le jeune. Bonjour. nous. Ou un qui kap... veut marcher dans la consécration, il ne va pas jeûner, non Il ne va pas jeûner. Pour qui ça Parce que, bonjour, papa révèle, on ne passe pas à dire bonjour. Bonjour Seigneur. Bye-bye. Ou allez. Mais bien aimé dans le Seigneur, Vous ne pouvez pas tout temps. Oh Seigneur Jésus compte toute bagaille. Journée en amont. Amen. Chaque jour vous le comme Non. Oh Seigneur, merci pour journée quoi fatigué. Amen. en amont. Ou seulement passer au dit Seigneur anti. Salut. Ou faire bon Dieu anti coucou. Et puis c'est fi. fini. C'est fini. Est-ce que vous avez des choses qui nous ça pour le faire L'homme qui par exemple, il n'y a pas de temps pour faire des choses. faire Même si vous avez des bagayens, vous vous a fait le pour pas expliquer ça dans l'atmosphère. Mais l'homme vient de la il a chaise, une Nous commençons à parler, «Ah, depuis longtemps, depuis que je ne pas, ouais Comment y est, etc. Ça régler, Nous commençons à parler. Le ça n'en parlait pas. Il a dit, ah mon cher, vous connaissez -il tel barré pour m'expliquer où. Tel bagage. pour m'aider dire Ça fait quelque temps. Qu'on a là, expliquer C'est de même pour le chrétien. Le jeune Seigneur, tant mettre à pas, pour me seul avec Dieu. Loin de la foule. Moi, je me dis ça. Loin de la foule. Maintenant, bon il y a un espace devant pour parler avec Je pas seulement passer à bonjour, mais je suis en train de de Je Dans ce texte, Paul nous, Paul nous parle de jeunes multipliés. De Corinthiens 11, 27. Point à nos points, acte 13, verset 2, 3. Matthieu 6, verset 16 à 18. De Corinthiens 11, 27. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeunes multipliés, au foie et à la nudité. Paul a montré comment il dit qu'on a jeûné. Des jeûnes multipliés.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 Matthieu 6, verset 16, 18. Néhémie 1er, verset 4. Esdras 8, 21. Psaume 35, verset 13. De Samuel 12, verset 16. Le jeûne de David. Luc 2, verset 37. Jonas 3, verset 5. Je vais le reprendre généralement pour nous vérifier. De Corinthiens. Alléluia. De Corinthiens 11, verset 27.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 Abstention de nourriture et ne de décarailloutez d'ailleurs à des de fins spirituelles. Monsieur Béninou, je ne vais dire abstention de nourriture à des fins spirituelles. Et il mot grec qui traduit l'I, c'est Neste ou abstention de nourriture à des fins spirituelles. Dès qu'on parle de jeûne ou abstention de nourriture, Et leur a ou a nourri l'esprit. Mais même dis-nous, nous songez le bon Dieu à créer l'homme.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 Alors, qui ça Même manger mon dieu créé qui bon pour koa parce que koa besoin les vitamines différents types de vitamines il besoin sel minéraux il besoin glucides il besoin lipides quand tu a besoin ça il besoin de protéines merci en pile il a besoin de protéines quand tu as besoin de vous donc, bon Dieu, on est très bien que qu'on a besoin de manger. Mais nous devons être très prudents avec manger. Parce que même manger ça, bon Dieu, qui est important pour quoi, il y a détruit la vie de consécration. Attendez. Même manger ça qui est important pour quoi, il y a détruit la vie de consécration. Qui s'acte détruit tu relation l'homme avec Dieu dans le jardin? Le fruit défendu, mais un gros allié. En gros. <rire> manger. Fuck nous manger, mais nous pas rien doit esclaves manger. Ma prédit ça encore. Faut que nous mangeons, mais nous ne pas esclaves manger. D'ailleurs, le chrétien, il est seulement esclave de Christ. Nous attendre. Le chrétien, il est uniquement esclave de Christ. Il n'y a pas esclave de la nourriture. Le chrétien, le consacré, il ne doit pas se laisser diriger par son estomac. En plus fois moi avoir nous pas mettre nous vie de conséquence nous pas arrêter dans le jeûne. C'est parce que nous quittons, nous conduits par notre estomac. Nous pas passer six heures de temps sans nous pas manger. Manger bon. Mais il faut que nous fassions attention avec manger. Il faut que nous passions passer tête à l'autre. Si nous ne voulons pas manger, pour nous ne pas manger. Il y de jeunes têtes, yocho, Pour qui ça estomac l'estomac estomac l'estomac faible. Depuis il fait 10 ans, ils une guerre dans votre ans. Sautant de yar ou pas kakembe. Mais pas oublier, Si vous voulez consacrer vie avec Dieu, il faut accepter payer pria. Il faut accepter payer pria. Pendant pa que vous avez la kayla, vous avez un bon poisson qui a frit, qui a un bon sort. Tout le monde a mangé, vous avez un bon faut d'accord Pendant vous a consacré temps à mon Dieu, vous se laisse la manger au pire, mais il y'a qu'il est dans la terre-là. vous qu'on a obéir par l'estomac ou On a par l'estomac ou On a qu'on demain matin <laughs> Il faut être d'accord de payer le prix. Il faut payer le prix. Quand je fais trois jours de jeunesse, je me dis que je suis mariée. Mes amis, maman presque mort Oh, est-ce qu'on est capable de m'en pitié, je pitié, prends pitié, pitié pour moi. Et comme si c'était un côté pitié ciel, je me dis, ah, eh bien, ok, maman, je vais me camper jeune.